Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 25 ans, je suis mécanicien poids lourd. Mécanicien poids lourd, c'est réparer des moteurs, des boîtes, être bon en électricité, aussi en électronique, apprendre à réparer des semi-remorques, donc tout ce qui est pneumatique, coussin d'air, l'endorsor. Après, on peut faire aussi du haillon, ce qui sert au transport de marchandises pour lever la marchandise pour rentrer dans la remorque. Moi, en, en tant que euh, mécanicien, je me vois vraiment comme un docteur. Euh, il faut absolument trouver euh, le problème du patient. Donc, Le, le patient, ça va être le camion. Le camion va arriver euh, en, avec un problème électrique ou mécanique ou pneumatique, mais le problème sera là. Il faudra absolument euh, diagnostiquer le problème et ensuite le réparer. Dans mon métier, euh, l'autonomie est vachement importante parce que ça permet aussi de vraiment creuser le problème seul, en ayant euh, la force et l'envie de réussir à trouver le problème et de se dire « j'ai enfin trouvé !» quoi. Et euh, aussi, on peut avoir euh, un petit coup de main d'un collègue, puis on sera content du résultat. quoi. J'ai fait un CAP en maintenance véhicule industriel, j'ai fait pareil en bac, et j'ai aussi fait du coup une mention complémentaire. En tant que technicien, on gagne très bien sa vie, ah bah c'est forcément, c'est appréciable d'avoir un bon salaire à la fin du mois. Et du coup, depuis que je suis arrivé, il y a eu beaucoup de formations internes. Euh, en 5 ans, j'ai dû faire euh, une dizaine de formations. Et je demande que ça, moi, <rire> d'évoluer. Mon objectif, c'est vraiment de manager euh, une équipe et être chef d'atelier.